Quand on veut débuter en bourse, se posent plusieurs questions préalables, dont une qui est vraiment importante, qui est la suivante, quel type d'enveloppe vais-je choisir pour agir sur les marchés financiers En tout cas, cette question, vous me la posez souvent en coaching. Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à un sujet important quand on veut commencer en bourse, qui est celui du choix de l'enveloppe la plus adaptée pour intervenir sur les marchés financiers. Alors je précise, si tant que cela soit utile, que je ne suis pas un oracle boursier, d'ailleurs cette catégorie de personnes n'existe pas, il y a simplement certaines personnes qui essaient de nous convaincre qu'ils sont des oracles en bourse. Le but de cette vidéo est tout simplement de fournir une base à vos propres réflexions et de vous aider à comprendre, de vous donner les outils pour comprendre les conséquences du choix des enveloppes boursières par lesquelles nous intervenons sur les marchés financiers sur les investissements que nous allons faire en bourse. C'est un sujet sur lequel il y a pas mal d'idées reçues et nous allons voir que les choses ne sont pas aussi simples. Pour être notifié des prochaines vidéos, ben c'est simple, il suffit de vous abonner, faites-le maintenant, comme ça ce se sera fait, c'est vraiment important pour la notoriété de notre chaîne, et si vous voulez que cette chaîne eh bien, monte monte dans, dans YouTube, de façon à ce que les 130 ou 140 vidéos qu'il y a dessus maintenant soient exposées à un nombre le plus important possible de personnes. Comme les chaînes, qui comme la mienne ne vont pas toujours dans le sens du politiquement correct, sont de plus en plus souvent censurées, bon, je, je pense que la chose commence à être assez connue parmi les youtubeurs qui soient producteurs de contenu ou simplement euh, téléspectateurs, pour garder le contact avec moi quoi qu'il arrive, eh bien, le mieux est de vous inscrire à mon blog ou à ma newsletter, voire, voire aux deux, au moins en tout cas à un des deux. De la sorte, nous sommes certains que le maintien du lien qu'il y a entre nous ne dépendra pas d'une décision qui nous est extérieure, en l'occurrence celle d'un réseau social, par exemple celui sur lequel nous sommes maintenant. Vous trouverez les liens, liens d'inscription dans la partie supérieure de la zone qu'on appelle « description de la vidéo », qui est celle à laquelle on accède par le plus PLES majuscule, qui se trouve environ 1 cm ou 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Même si vous ne connaissez rien à la bourse, l'acronyme PEA doit évoquer dans votre esprit quelque chose qui est en rapport avec la bourse et les marchés financiers. Alors, effectivement, c'est le cas. Alors, pourquoi c'est le cas eh bien, c'est le cas tout simplement parce que c'est... C'est l'enveloppe, enfin c'est une des deux enveloppes qui existent pour se porter sur les marchés financiers, qui est la plus connue. Alors pourquoi c'est la plus connue ben Tout simplement parce qu'elle fait depuis qu'elle existe, en gros ça fait une trentaine ou plutôt une quarantaine d'années, euh, l'objet d'une publicité permanente de toutes les institutions et en particulier des banques. Euh, et il serait bien étonnant que votre conseiller bancaire, quelle que soit la banque dont vous êtes client, ne vous en ait pas parlé à un moment ou à un autre. Je pense que les, les conseillers bancaires ont régulièrement, euh, en ce qui concerne les PEA, des objectifs en termes de quantité de PEA, nouver, de PEA nouveau ouvert, ce qui explique la communication qu'ils font auprès de leurs clients, et c'est leur métier. Il n'y a rien à dire à ça. En tout cas, c'est probablement ce qui explique l'aspect le le, assez connu de, ce, de cet acronyme. Alors précisément, PEA, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plan d'épargne en action. Alors, avant de voir l'autre euh, type d'enveloppe euh, possible, puisqu'il n'y en a que deux, je vais vous parler plus, plus du PA de, de ses avantages et, et de, ses, de ses limites. Alors, plan départ d'un action, euh, pourquoi eh bien, parce que je, je vous disais que ça date d'une quarantaine d'années. Euh, il y a une quarantaine d'années, c'était à l'époque des, des gouvernements de, de, de Mitterrand, puisque vous savez que Mitterrand a été le, le, grand, euh, le grand fourrier du libéralisme euh, dans, dans la société française, euh, lui qui s'est fait passer pendant des décennies pour un socialiste, euh, et décennies qui ont, qui ont succédé euh, aux quelques années qu'il avait passées dans le gouvernement du, du maréchal Pétain. Euh, bon, les Français ont cru pouvoir faire confiance à une personne qui avait un parcours aussi, on va dire, éclectique, euh, et ils ont cru notamment à sa dernière conversion, euh, qui, est, qui est celle des de, de conversions dans de le socialisme, et en fait il nous a mené euh, l'ultralibéralisme. Euh, ça fait partie des, des ironies permanentes euh, de l'histoire. Donc ce plan d'épargne en action euh, a euh, un nom qui explique bien ce qu'il est, euh, il s'agit de pousser les Français à investir en actions, et l'idée de l'époque, et qui est toujours l'idée d'ailleurs, qui, euh, qui est celle qui y a autour de l'investissement en actions, vous savez que l'investissement en actions, en réalité, c'est l'investissement dans les entreprises, et eh l'investissement dans, entre dans les entreprises, c'est clairement ce qui va permettre aux entreprises euh, d'augmenter leurs moyens, d'augmenter leur capital, que ce soit le capital matériel ou le capital humain, au moins, à l'époque, où, où les entreprises embauchés euh, plus largement qu'aujourd'hui, mais de toute façon, qu'elles embauchent beaucoup ou pas, elles ont toujours besoin d'argent, donc de capitaux, pour se développer, et telle, telle est l'idée du PEA. Euh, donc à ce stade, il faut vous expliquer pourquoi je parle d'enveloppe pour intervenir sur les marchés financiers. J'ai choisi ce mot « enveloppe euh, », d'abord parce que le PEA, on va le voir, a un aspect fiscal, et qu'on parle souvent d'enveloppe fiscale, et pas que pour le PEA, mais je parle, je parle d'enveloppe parce que en fait, un, donc un plan d'épargne en action euh, est composé de deux choses séparées, deux choses distinctes mais inséparables. Euh, il y a euh, dedans un compte bancaire classique, donc un compte sur lequel on peut euh, virer de l'argent, récupérer de l'argent, cela d'ailleurs indépendamment de du fait que cet argent va servir ou pas à investir en bourse. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle un compte-titre. Un compte-titre, en fait, c'est pour faire très simple, c'est comme si c'était un tableau Excel sur lequel, à chaque fois que vous allez acheter un titre, en l'occurrence une action, puisque c'est un, un PEA, euh, eh bien ça va apparaître. Euh, dans, euh, vous avez une ligne comme quoi vous avez acheté telle action ou tel, ou tel fond. Et puis à chaque fois que vous allez le vendre, eh bien il, il va sortir. de voilà. euh, Donc c'est un système pour comptabiliser tout simplement euh, les entrées, les détentions et les sorties de vos actions. Alors comment faites-vous pour acheter les actions Mais Justement vous les, achetez, vous les achetez à partir de ce fameux compte courant qui fait partie de l'enveloppe commune avec avec le compte-titre, euh, qui en l'occurrence est un compte-titre d'action euh, dans le cadre de ce PEA. Voilà le principe de l'enveloppe boursière. Alors, ce principe est valable pour les PEA, mais il est également valable pour l'autre enveloppe, qui est une enveloppe plus ancienne que le PEA, historique, euh, et je ne me répéterai pas pour cette deuxième enveloppe, ça, parce que c'est la même chose. Alors, ce PEA, euh, qu'est-ce qui fait qu'il a, qu a eu un succès considérable et qui est largement justifié, c'est qu'il il bénéficie et c'est la, euh, la façon dont s'exerce la fameuse incitation à, à aller en bourse. Il bénéficie tout simplement d'un avantage fiscal qui est fort, puisque cet avantage fiscal, dans son principe, alors après il y a quelques petites variations, mais on va pas prendre faillite, enfin, on va dire il y a quelques modalité d'application qui rend la chose un petit peu moins simple que le principe, enfin le principe dit 95% de ce qu'est qu le PEA, euh, mais le principe c'est que euh, les, les titres, donc les, les actions ou les fonds actions qui sont dans, dans le PEA, euh, lorsqu'ils ont une plus-value, cette plus-value ne sera pas imposée et les dividendes attachés à ces titres ne seront pas non plus imposés. Alors maintenant, il y a une condition, Il une condition, c'est que l'argent qu'on a mis dans le PEA ne sorte pas avant 5 ans. Que cela soit respecté, ben sinon, euh, si vous sortez l'argent avant 5 ans, il y a, euh, il y a un redressement fiscal, enfin, il, y a, il y a une restitution fiscale à faire au fisc. Il y a une autre précision à apporter en ce qui concerne le PEA. Euh, je vous ai expliqué qu'historiquement, son but avait été donc, de favoriser l'investissement dans les entreprises, sous-entendu, Française. Il, faut, il faut se rappeler que dans les années 80, l'Union Européenne n'existait pas. Euh, on était dans une phase intermédiaire entre dire, le, le traité de Rome et, puis, et puis l'Union Européenne. Euh, mais assez rapidement, on a considéré, quand je dis oh, « on ce sont nos, nos chères autorités et nos chers gouvernements », on a considéré que puisque désormais au-dessus de la France et des de autres nations européennes, il y a l'Union Européenne, hein, que midirand en disait, euh, ma patrie c'est la France mais mon avenir c'est l'Europe euh, c'était ça l'idée à l'époque euh, Eh bien euh, ça serait quand même normal une bonne camaraderie, une bonne camaraderie entre euh, citoyens de pays de, de, de l'Europe euh, que cela soit étendu euh, en dehors de France c'est à dire que lorsque des français euh, investissent dans des entreprises le l'EPA fonctionnera, donc la l'avantage fiscal sera appliquée, euh, que ces entreprises soient françaises ou qu'elles fassent partie de, de l'ensemble européen qui aujourd'hui s'appelle l'Union européenne. Alors on voit que c'est vraiment une idée, extrêmement, une idée géniale puisqu'on mobilise l'épargne des français pour investir certes dans des entreprises françaises mais aussi dans des entreprises qui n'ont absolument rien à voir avec la France euh, et depuis les choses ont, ont fortement avancé dans les, opinions, dans les opinions publiques, et je ne crois pas qu'il y ait encore une majorité, en particulier en France, une majorité de personnes, pour considérer que ce qui est bon pour l'Union européenne est forcément bon pour la France. Cette affaire d'élargissement du périmètre géographique de l'avance fiscale, c'est un, un des exemples de la façon dont les gouvernements qui, nous, qui président à nos destinées depuis quelques dizaines d'années euh, s'occupent de nos intérêts et de ceux de la France. Alors pour résumer, le PEA, eh bien, c'est une enveloppe fiscale qui est, enfin, c'est une, en, une enveloppe d'intervention en bourse. voyez, euh, oui, je dis enveloppe fiscale. Euh, par, <coughs> Donc, c'est une enveloppe d'intervention en bourse euh, qui est très incitative à condition d'être dans la mentalité d'investisseur en bourse, c'est-à-dire de se placer sur le long terme et de mettre de l'argent, et que l'argent que l'on mette à l'intérieur du PEA, euh, on fasse une croiture pendant au moins cinq ans. Euh, parce qu'autrement, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, euh, si c'est pour enlever l'argent, ou de 3 ans, 4 ans, ou 2 ans, euh, de se retrouver fiscalisé normalement, euh, alors qu'on n'aura pu investir que dans le périmètre de l'Union européenne. Et tout le monde sait aujourd'hui que l'Union européenne ce n'est qu'une petite partie de l'économie mondiale et que si on veut faire prospérer et que la logique veut que si on veut faire prospérer des investissements boursiers il faut avoir une vision mondiale, une vision complètement internationale donc, et pour ça le PEA bien sûr ne fait pas, ne fait pas du tout la ferme. La deuxième, la deuxième enveloppe qui se présente à nous pour investir et l'enveloppe historique, donc c'est celle qui existait existé bien avant le PEA ça s'appelle le compte-titres ordinaire ben, comme son nom l'indique, il est ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas d'avantages fiscaux particuliers euh, ni de contraintes particulières. Donc c'est ça qui est important. Donc, autrement dit, si vous voulez investir ailleurs que dans l'Union européenne, vous aurez absolument besoin d'un compte-titre ordinaire. Deuxième élément, ben, puisqu'il est ordinaire, il n'a pas d'avantages Pas d'avantages fiscal. fiscal, ça veut dire qu'on peut acheter vendre quand on veut, garder le temps qu'on veut. De toute façon, les plus-values que l'on fera et les dividendes dont on bénéficiera seront assujettis à la fiscalité du droit commun, c'est-à-dire à ce qui est prévu dans le Code général des impôts. Et je vous rappelle cette fiscalité, elle est très simple. C'est l'application de ce qu'on appelle le PFU, donc le Prélèvement Forfaitaire Unique, à un total de 30%. 30%, c'est donc 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, donc c'est le PFU, mais dans sa version purement impôt, et puis le reste, donc 17,2% 17 au titre de la totalité des prélèvements sociaux. Voilà. Alors les professionnels de, de la bourse ne considèrent pas que, du point de vue fiscal, cet instrument, soit très très inférieur au PEA. Bon, on voit clairement que quand on veut se limiter à, à, au périmètre de l'Union Européenne, Bon, le PEA sera en général plus intéressant, euh, enfin sera toujours plus intéressant. Euh, mais quand on regarde les choses de plus près, il faut savoir donc que dans un, dans un PEA, euh, l'exonération fiscale ne porte que sur la partie impôt sur le revenu, donc, autrement dit, c'est les 12,8% 12 qu'on a dans le compte-titre ordinaire qui eux sont exonérés dans le PEA. Par contre, les 17,2% qui ont au titre des prélèvements sociaux ne sont pas exonérés. Donc, finalement, la différence. De fiscalité entre l'EPA et le, le compte-titre ordinaire, ce n'est que 12,8%. Alors, ce n'est pas, pas négligeable. Mais il faut savoir que dans certains cas, et on va le voir, c'est dans la, la troisième partie de cette vidéo, dans certains cas, la fiscalité du compte-titre ordinaire peut être plus légère que ça. Donc, la question de cette troisième partie est simple c'est le l'EPA est-il toujours supérieur au compte-titre quand il s'agit d'investir dans l'Union européenne bon. Alors, euh, donc, euh, ben je, je vous disais que dans certains cas, euh, la fiscalité du compte de titre ordinaire est, peut se trouver allégée. Alors, dans quel cas la fiscalité du compte de titre ordinaire se trouve, à, se trouve allégée Il faut savoir que le Code général des impôts a prévu que, dans certains cas, le PFU, qui est l'option par défaut, pour, pour l'imposition des dividendes et des, des plus-values qui s'appliquent en particulier dans le compte ordinaire, le PFU peut, sur option de, du contribuable, peut être remplacé par, pour, pour la partie purement impôt, peut être remplacé par une imposition à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à, ce, à, à ce tranche d'impôt qui est la sienne dans l'impôt sur le revenu. Alors, comme le PFU c'est 12,8%, on comprend tout de suite que, les contribuables touchés, enfin qui peuvent être avantagés par cette baisse de tranche d'impôt, par le, le passage à, à leur tranche d'impôt, c'est ceux dont la tranche d'impôt est inférieure à 2,8%. Il n'y a que deux tranches d'impôt dans le barème qui sont inférieures à 2,8%. C'est la tranche à 11% et puis en dessous, c'est la tranche à 0. Donc en clair, fait, ça veut dire que les personnes qui peuvent avoir une fiscalité euh, un peu plus avantageuse que, que celle du PFU sont entre guillemets, euh, enfin, sinon les pauvres, en tout cas les personnes modestes. Euh, le deuxième point, c'est que dans ce cas-là, l'avantage va plus loin, euh, c'est qu'à partir du moment où vous êtes, où vous choisissez euh, pour votre fiscalité boursière euh, l'impôt sur le revenu, euh, eh bien, euh, les dividendes, et seulement les dividendes, pas les plus-values, mais les dividendes, avant d'être imposés, bénéficient d'un abattement de 40%. Donc dans ce cas-là, pour les, les ménages modestes, Finalement, euh, ben, on, si vous êtes au taux de 0%, il ben, n'y a plus aucune fiscalité. Et, et si vous êtes au taux de 11%, ça ne fait pas beaucoup de différence avec le à 12 128 mais ça vous fait quand même un abattement, un abattement de 40% euh, sur le montant qui va être imposé. Donc ça fait quand même une forte différence, et ben, ça fait euh, 40% de, de différence sur, sur l'impôt. Le, sur le, sur euh, donc finalement, il y a quand même des cas... Euh, de, de pas mal de ménages, euh, où l'imposition euh, du compte titre ordinaire n'est pas beaucoup euh, n'est pas beaucoup pire que, que celle du PEA. Ça c'est pour le point de vue. Alors là-dessus, j'ai une, une parenthèse à, à faire, c'est que euh, ceux qui pensent, oui, mais enfin, bon c'est que pour les pauvres, les gens qui investissent en bourse, euh, même si ce n'est pas tous des riches, euh, sont plutôt des gens qui ont un peu plus de moyens que, que, ben, que la plupart de, des, des autres catégories sociales. Euh, oui, alors c'est en partie vrai, mais pas que, il y a quand même beaucoup de gens, on va dire, de conditions financières très moyennes qui investissent en bourse dans les moyens qui sont les leurs, et puis il y a surtout cette réalité de la vie des ménages qui est que, au t, on peut se trouver dans une tranche d'impôt faible, alors même qu'on a un patrimoine boursier important, parce que ce patrimoine, on l'a constitué à une époque, où nous étions plus argentés, la vie professionnelle et la vie de cours est faite de haut, de bas, de surprises, de malheurs et de bonheur, ou tout simplement par, par héritage. Euh, donc il ne faut pas considérer que cet avantage, enfin cette, euh, on va dire, euh, ce cas particulier dans l'application des conditions du, du, du, du compte-titre ordinaire, euh, concerne vraiment si peu de gens que ça. En réalité, il y a quand même, je pense, une, proportion non négligeable d'investisseurs en bourse qui sont avantagés par cette, par cette disposition. Alors quand cette disposition finalement peut s'appliquer, bon, ben, on voit que le, le delta de la surimposition du CTO, enfin du compte-titre ordinaire par rapport au PEA est bien, est bien faible et en contrepartie de cette légère surimposition, on va pouvoir investir ailleurs que, que dans l'Union européenne et en plus N'oublions pas que le PEA, ce ne sont que les actions. Si on veut acheter des obligations, il va falloir passer par un compte-titre. Et si on n'a qu'un PEA, on ne pourra, pourra pas le faire. Donc finalement, euh, même pour des gens euh, qui sont que dans l'Union Européenne, dans leur euh, mental d'investisseur, le compte-titre euh, tient quand même la route. Et puis, à partir du moment où vous êtes hors de l'Union Européenne, pas, pas centré que sur l'Union Européenne, euh, il vous faut impérativement un compte-titre. Donc, Pour synthétiser cette, cette problématique, euh, on voit clairement que chacune de ces deux enveloppes, PEA et contenu de titre ordinaire, ont des spécificités très marquées par rapport à l'autre. Elles ont de très gros avantages, chacune a de très gros avantages par, par rapport à l'autre, et chacune a de gros inconvénients par rapport à l'autre. Le gros inconvénient du contenu de titre ordinaire, c'est sa fiscalité qui est moins favorable, mais on vient de voir que quand on regarde les choses de plus près, ce gros inconvénient n'est pas si gros que ça. Euh, euh, voilà. Alors, s'il fallait choisir entre le PEA et le compte titre, l'un ou l'autre, personnellement, je choisirais le compte titre. Je le ferai d'autant plus que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. <rire> j'ai un PEA qui est ouvert depuis très, depuis très longtemps, euh, sur lequel je ne fais quasiment rien. Et puis j'ai euh, un contre-titre. Bon, c'est vrai que ben, quand j'ai de l'argent, euh, ça me coûte plus cher. Euh, cela dit, euh, j'aime pas beaucoup en matière d'investissement, euh, comme de toute entreprise dans la vie, j'aime pas beaucoup les contraintes euh, qui sont les contreparties davantage, mais qui, qui au fond ne sont plus des avantages relatifs. Euh, je préfère les, les solutions libres. Et euh, le contre-titre ordinaire est une solution quand même beaucoup plus universelle que le PEA. Maintenant, sachant que aussi bien le compte-titre d'air que le PA, ça coûte zéro à ouvrir, hein, l'ouverture est à peu près gratuite partout, si elle n'est pas gratuite, euh, c'est quasiment rien, et voilà. Euh, le plus simple, c'est de faire comme moi, c'est d'avoir le compte-titre et le PA. Ensuite, dans notre façon de, de gérer euh, nos avoirs en bourse, on va peut-être jouer régulièrement sur les deux, ou mmh progressivement se porter essentiellement sur l'un ou sur l'autre. Euh, voilà, euh, voilà, je pense, comment il faut poser le problème, surtout le résoudre. Pour conclure, j'attire votre attention sur le fait que le thème de cette vidéo, en fait, est un des nombreux thèmes abordés dans la formation sur l'investissement boursier sur laquelle je travaille en ce moment. Donc, si le sujet vous intéresse, c'est une formation qui concerne une proportion assez importante d'investisseurs. Et donc dans cette formation, vous trouverez tout ce qu'il faut pour investir en bourse si vous n'êtes pas et investisseur et pour progresser si vous êtes déjà, déjà investisseur mais on va dire euh, non, non, non préinscrire dès maintenant pour acquérir cette formation avec une forte remise quand elle ouvrira ses portes. Autrement dit, quand je... les préinscrits recevront le moment venu un code promo qui leur permet, à partir de la page de vente qui est ouverte au public, de bénéficier non pas du tarif qui sera affiché pour le public, mais d'un tarif qui sera sensiblement inférieur, que je déterminerai le moment venu, puisque pour l'instant je vous expose simplement un principe, je n'ai fixé encore ni le prix de cette formation, ni non plus le prix dont bénéficieront les préinscrits. Donc, autrement dit, je n'ai pas encore fixé, fixé le niveau de l'harmonisme, mais il sera très conséquent. Donc, si cela vous intéresse, eh bien vous, dès maintenant, les préinscriptions commencent aujourd'hui et ne durent que quelques jours. Pourquoi quelques jours eh C'est parce que le but de la préinscription, c'est de mobiliser rapidement j'aurai une masse critique d'investisseurs, d'accords potentiels de, de, de, cette, de cette formation euh, pour me décider à la, à la terminer et m'éviter si la masse n'était pas là euh, de travailler dessus pour rien. Bon, bien évidemment dès que vous êtes suffisamment nombreux euh, à manifester votre intérêt pour la formation, eh j'arrête la phase de préinscription le lien de préinscription pré est lui aussi dans la partie supérieure de la fameuse description à laquelle on accède par le plus PLUS majuscule, etc. etc. Vous trouverez également, d'ailleurs, dans cette description, des liens vers d'autres formations qui sont des formations déjà existantes et également les conditions du coaching qui vous permet d'avoir un entretien personnalisé avec moi. Terminé, dites-moi en commentaire comment vous, vous avez arbitré entre le PA et le compte-titre ou comment vous mariez les deux, quelle est votre stratégie pour toutes les personnes qui, qui suivront cette, cette vidéo. Pensez à liker à partager, et je vous dis à très bientôt